Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui on fait la dégustation numéro 16 grâce à Mathieu, un Girl Scout Cookies toujours un plaisir le Girl Scout Cookies, on a vu ça à Winman euh, les deux fois que je l'ai essayé, ça ne goûtait pas la même chose euh, plusieurs d'entre vous m'ont dit leurs opinions là, par rapport à ça le Girl Scout Cookies, hein, c'est du Durban Poison mélangé avec du OG Kush. Donc, euh, on s'attend à avoir un goût de diesel, un goût de gazi. Mais certains d'entre vous disent qu'il n'y en a pas. Donc, euh, Durban Poison avec du OG Kush. Il me semble que. Il me semble que. OK. Bon, le Girl Scout Cookies, il y a aussi du Tin Mint Girl Scout Cookies. Euh, J'ai regardé sur les fleas, le site L-E-A-F-L-Y, pour ceux qui, euh, qui veulent le savoir. Et bien, écoutez, c'est le Girl Scout Cookies Tin Mint. C'est une sorte de Girl Scout Cookies. C'est seulement un phénotype différent. Hein, ils ont fait pousser là, euh, plusieurs Girl Scout Cookies. Et puis, quand on fait pousser la même plante, bien, des fois, il y en a quelques-uns qui sortent un peu différemment. Ils en ont pris un, donc un phénotype, et puis on essaie de le reproduire. Puis ça donnait le Tin Mint. Il y a aussi un troisième Girl Scout Cookies. <coughs> il y a le Girl Scout Cookies régulier, le Ten Mint et le Platinum. Et puis là, euh, dans la description, ils disent, si vous pensez que le Girl Scout Cookies euh, est bon, ben écoutez, il y a eu la prochaine évolution. On appelle ici le Platinum Girl Scout Cookies. Et puis, c'était euh, croisé avec une... Euh, C'est Durban Poison avec du OG Kush. Mélangé avec une troisième variété qui est secret, qui est unknown qui est inconnu. Donc on nous dit là, que le Platinum Girl Scout Cookies, ce serait le meilleur. Donc ici, Mathieu, quand il m'a remis ça, euh, il m'a juste dit que c'était du Girl Scout Cookies. Donc j'imagine que c'est de l'original. C'est un petit peu sec. Euh, on va le grainer. En espérant qu'on qu le graine, hein, ça, la, la, la, la saveur, là, elle ressort plus. Une petite nouvelle comme ça aux États-Unis, euh, à Los Angeles, dans la ville de Los Angeles, puis les alentours, j'imagine. 85 000 prisonniers vont être libérés. Euh, Tous ceux là, qui avaient un casier judiciaire par rapport au cannabis. Euh, à la consommation ou à la vente ou à la production de petites quantités ils vont être libérés moi je goûte pas le goût de gazi avec celui-là euh... on va fumer ça et puis on, je vais vous en dire un peu plus long euh, Mathieu, il, il achète toujours son cannabis sur le même site internet, euh, il est fidèle à ce site-là, je ne veux pas de publicité, je ne sais même pas c'est quoi le site, euh, je ne veux aucun site dans les commentaires, s'il vous plaît, euh, SQDC seulement, c'est seulement la SQDC euh, qui est légal au Québec. Donc 85 000 personnes qui vont être libérées, euh, ça faisait déjà deux ans que c'était possible d'être libéré, mais seulement 3% des personnes qui étaient éligibles étaient capables de sortir de là, à cause qu'il euh, fallait remplir beaucoup de papiers, euh, plusieurs euh, prisonniers n'étaient même pas au courant, et puis ça coûtait cher, tout ça. Donc juste 3% du 85 000 étaient capables de sortir depuis les deux dernières années. Et la raison pourquoi 85 000 vont pouvoir sortir rapidement comme ça, eh C'est une compagnie euh, à but non lucratif, là, une compagnie qui ne fait pas de profit, euh, qui ont un service, qui ont offert un service au département de police, là, au, département, euh, au département de police, à cause qu'il y avait un système informatique, qui y avait un euh, programme qui était capable de détecter rapidement tous les prisonniers illégibles. Donc, euh, c'est grâce au numérique, grâce au programme informatique. Je ne sais pas ici au Canada, là, euh, non, je pense que, je pense que oui, hein. Ceux qui ont des euh, casiers judiciaires mineurs par rapport au cannabis, je pense que c'est effacé ou c'est en train de se faire. Si vous avez la réponse, écrivez-le dans le commentaire. Merci Mathieu pour le Girl Scout Cookies. Écoutez, euh, un peu moins de tricône que d'habitude. Un petit peu moins. J'ai regardé ça tantôt. Il me reste encore une cocotte ici, là. Un petit peu de tricône, Pas beaucoup. Pas, pas, pas, pas, pas euh, volumineux. Alright. On allume ça. Girl Scout Cookies. Merci Mathieu. Mathieu, j'ai toujours me rappelé de lui à cause du Pineapple Express qui était vraiment goûteux C'était la première fois que j'avais goûté du Pineapple Express Je me rappelle plus de la dernière vidéo que Mathieu m'avait envoyé. Le Quantum Kush. C'est sûr que j'aime mieux le Quantum Kush que le Girl Scout Cookies. Il n'y a pas le goût de gazi. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas de goût de gazi, mais le OG Kush, c'est dans le croisement. Euh... C'est pas dans mes préférés. J il est bon. Il est bon. Euh... Il, il est correct. C'est pas un arôme que. Il n'y a pas le goût de gazi. Il n'y a pas le goût du diesel. Je pense que gazi c'est diesel. Gazi c'est en anglais. Écoute. Cool. Il est bon. Euh, pas de goût de gazier, mettons un petit peu euh, terreux. Il y a un petit goût qui est bon, mais euh, c'est pas fruité, c'est pas terreux. Euh, c'est terreux un peu. C'est pas, pas cariophyllène. Euh, c'est pas le pinaine. On oh, a un petit rhume aussi, là. J'ai un autre joint que je vais pouvoir me rouler, euh, du Girl Scout Cookies. Il a pas l'air super fort, non plus. C'est pas, pas un 20% d'après moi, là. Le Cookie, je ne sais pas s'ils si disent la possibilité euh, sur les flics. La possibilité de THC là. <coughs> Entre quoi et quoi, c'est possible. Hein? On sait que chaque variété, euh, ils ont leur possibilité de, de THC. Hein? Non, je le trouve pas, il n'y a pas de... Ils ne disent pas. Alright, les boys. Non, je ne sais pas. Non, euh, vraiment, le. c'est quoi, là, je ne veux pas dire euh, n'importe quoi. Quantum Cush, hein. Quantum Cush était vraiment meilleur. Euh, 100 fois meilleur. 100 fois meilleur. considérer un hybride. D'autres 15%, ça, je ne pense pas que ça soit... Euh... Je pense même pas que ça soit du 18%. Ce pas un défaut, c'est juste un argument, un commentaire. Je sais pas si tu le savais d'avance, Mathieu, que j'allais aimer mieux le Quantum Cush que le Glosscar Cookies. Il va rester le Blueberry Yum Yum à essayer de Mathieu. Euh, <coughs> je l'ai senti, ça a un petit goût de Blueberry. Donc, euh, on va voir ça bientôt. Donnez-moi un pouce, s'il vous plaît. Allez vous acheter le T-shirt de Winman. J'attends le facteur. Euh, deviens mon Patreon. Tu vas pouvoir voir les vidéos d'avance. Et euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace. Ciao.